Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube, MisterWizYou, donc euh, voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Eurofishing, donc euh, voilà, petit gameplay, je vous laisse regarder cette vidéo, et je vous dis à tout à l'heure. Donc euh, nous allons faire le petit tournoi en ligne qui est actuellement en cours, donc euh, la tournoi en ligne de pêche, c'est le poids total qui compte, il reste 5 h 17 minutes donc 541 kilos je sais pas du tout si j'ai commencé à participer à ce tournoi donc euh, je vais aller dessus allez jeter un petit coup d'œil donc ma caisse de pêche du 12 du 10 du 10 euh, vent dynamique euh, je vais peut-être changer ça ouais non on va laisser comme c'est très bien hop je lance la partie Donc euh, c'est avant tout un gameplay en mode détente, donc euh, pas vraiment d'explication sur le jeu en lui-même. C'est un petit gameplay de présentation, mais beaucoup plus de détente que de présentation du game en fait. Donc je suis bien sur Xbox One, et voilà, sur le jeu Eurofishing comme j'ai pu vous le dire au début du gameplay. Donc là je vous explique, je joue, il est actuellement 3h43 du matin, donc euh, voilà, petite détente avant d'aller se coucher, je me suis dit je vais faire un petit gameplay pour mes abonnés, pour les nouveaux qui seront sur ma chaîne YouTube, pour partager ça avec vous, et voilà, vu que je kiffe bien ce petit jeu, tranquillement, doucement, oh baby, doucement, Allez, baby, doucement. Oh, doucement. Allez c'est parti, nous voici nous voilà sur le fameux lac. Donc euh, je n'avais pas commencé à jouer sur ce. Euh, sur ce tournoi en cours. Donc je vais aller rejoindre un petit spot. Un sympathique de préférence. Ça pourrait être vraiment cool. Je vais trouver un petit vin un là. Vraiment sur le bord de la mer, tranquille, pas de bruit. Allez, c'est parti, on va se monter en. Mmh, J'ai pris des hameçons de 12, mes plus gros, mes plus petits, pardon, et des plus gros de 10 pour pêcher la carpe. Donc là, je vais taper du limon avec un gros maïs. Sur la première, ça doit être sympa. Donc sur ma partie précédente, j'ai changé mon fil et mon moulinet. Donc on va bien voir ce que ça donne. En espérant que ça passe bien. Hop, je suis dans du limon. Je suis à 40. Je vais mettre un petit peu plus. 45 de frein. Hop. Je pose. Sur la deuxième. Et bien sur la deuxième, justement, je vais mettre un petit... Euh, gravier de 10 avec une bouillette ça ça pourrait être pas mal hop là où il y a la petite éclaboussure. oh ça part déjà là ça part déjà ça part déjà dépêche toi dépêche toi dépêche toi ça déroule ça déroule hop je tire trop fort comme un abruti. Pff, quelle naze J'ai tiré comme un porc. Je vais baisser le frein. Je vais le mettre à, à 40 quand je vais jeter. Ne bouge pas la proie vers là. Là, ah, je suis dégoûté. Il avait l'air énervé en plus. La deux qui part, la deux qui part. On se calme. Ça a l'air bien tiré aussi là. J'ai pas encore levé la canne. juste... Euh... commencer. Je vais la lever. Hop là. là. Je suis dans le rouge mais ça va. Avec mon moulinet rose là. Là j'ai choisi ce moulinet parce qu'il est assez gros, assez costaud. Et pour ramener ça va vraiment assez vite. Avec mon fil vert. Hop, et ma cam euh, pro, donc euh, voilà. Je répète, s'il si y a des joueurs qui souhaitent jouer sur ce jeu là, des français bien sûr, de préférence, parce que moi et l'anglais ça fait 5 au minimum. Donc euh, voilà, il n'y euh, a aucun souci. On se rejoint sur un live quand je suis dispo, quand vous êtes dispo, et on se fait une petite session multijoueur tranquillement. On prend du level, on gratte des thunes. On s'achète du matos et on va pêcher. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au contraire, plus on est, au mieux c'est. Donc là, je vous ai tapé une belle petite carpe commune de 6 kilos. Sympa. Petite carpe sympa. Donc voilà, du coup, je monte au 200, à la 229e place du tournoi. Donc je vais rejeter. Je vais rebalancer cette canne vers là où je l'ai jeté à peu près tout à l'heure. Hop. Zut Je laisse mon frein à 40 du coup Parce que l'autre tout à l'heure il m'a lâché Hop et là je vais balancer Ma troisième canne si j'ai le temps Hop euh, Je vais me mettre en gravier En herbier Hop hop hop ça part ça part Hop hop hop fermé fermé La dehors part direct alors que c'est censé être un Vous avez vu Non bon, c'est censé être un Un hameçon pour gravier et dans le limon ça part. Je sais pas pourquoi. Enfin, après vous allez me dire, ça reste un, un hameçon. Hein. Dès qu'il y a quelque chose au bout, un poisson, dès, qu a, dès que c'est forcément attiré par la bouffe, peu importe l'hameçon, ça viendra quoi. les est endormi. Il était vite. Bon bah oui, ce que c'était. Et ça part, ça part, ça part. 1,6 kg. Oh, je vais pas m'arrêter là, ça déroule là, ça... Oh comment elle, elle sonne la canne Elle s'arrête plus oh, Je veux... Truc. C'est chiant la bouillette, j'arrive à choper les petits poissons comme ça là. Moi je veux que des carpes. De toute façon ça risque plus de sonner. J'ai toutes mes autres cartes qui sont... Mes cannes pardon. Regardez ce que je pêche, sérieux. On fait 100 grammes ça. Ouais même pas n'importe quoi, relâcher le poisson bah oui qu'est-ce que j'en fasse de ton poisson allez on rebalance en espérant que j'ai le temps de remettre les trois ça pourrait être sympa allez hop à 65 mètres le frein à 40, parfait je prends ma deuxième canne hop pareil je laisse le même matos que j'ai mis tout à l'heure on rebalance ça Tac. Hop. très bien je peux pouvoir préparer ma troisième alors là je vais mettre du petit dumbbell et là je vais mettre de l'herbier j'hésite je vais mettre un gravier. Putain mais ça reparti là wow, wow, wow sérieux j'ai pas le temps de passer ma, tro... ma troisième canne est prête mais bon je la poserai tout à l'heure du coup ouf ouf ça tire sec là ouf ça tire sec je baisse le frein je baisse le frein Désolé, j'ai éternué. Je vais le remonter au fur et à mesure. 1,40. Désolé. Eh ben, je suis allergique à le pollen ou quoi Bon dieu. Ah une belle petite carpe Ça m'a l'air Ouais, ça commence à être un gros bébé là. Le beau bébé là 7 kilos Bien Ça me fait monter à la 211ème place Moi je vais rejeter celle là du coup Hop Enfin, ma troisième canne que je vais pouvoir mettre à l'eau, parce que depuis tout à l'heure elle fait rien. Oh, juste au bord. Très beau lancer. 67 mètres, ça me plaît. Hop, je pose ça là. On va attendre un instant. J'ai un départ, j'ai un départ, j'ai un départ, j'ai deux départs. Deux départs, deux départs, deux départs. Bon je rapproche le poisson 39, 38, 37, 36. Allez viens là, viens là, viens là, viens là, j'en ai encore un autre à sortir. Allez viens là, viens là, viens là. Non, je vais pas l'attraper. Je me suis trompé. L'autre avoir le temps de se décrocher. Alors ah, vraiment une petite carte. 4 kg. 5. Elle est vraiment bien accrochée sur la 2. Le poisson n'est même pas parti quoi. 50 mètres. Oh, il avait fait un peu de route. C'était une limite rapprochée de moi. Tac. 40, 39, 38, 37. Oh, je tire dessus, il bon, faut que ça vienne. Allez, viens. Oh, ça a reparti, la 3 des La 3, la 3, la 3, vite, dépêche-toi bien, bien, On va voir ce qu'on pêche avec un hameçon d'herbier. J'en ai vraiment aucune idée. Après, j'ai mis un dumbbell dessus, j'ai pas mis une bouillette ou du maïs. Allez, viens viens viens viens Fatigue toi, fatigue toi, voilà Trop la trop, chope la trop. Oh Ça va me plier ma canne direct Elle est bien dans le rouge ma ligne Je tire dessus Hop, elle est un peu fatiguée C'est vrai que c'est pas des grands combats. Par contre, il est énervé celui-là. Hop là. Voilà. On va remonter tout ça. Ah ouais, il était en énervé que ça le truc. Très bien, une petite carpe commune, de kg neuf Vraiment propre Ensuite je vais remonter l'autre Je vais trop lancer après Et hop là, ah, c'est sympa Elle est vraiment belle celle-là par contre Un peu de manière euh, or Et blanche comme ça la dégradé magnifique vraiment belle Limite j'ai pas envie de la rejeter Je vais l'emmener avec moi Donc là j'ai pas en mes mains J'ai ma deuxième canne Qui est en face Hop, Voilà Donc euh, ce soir je ne vais pas rester Très longtemps avec vous sur cette game Vu que comme je vous ai dit au début il est quand même 4 heures moins le quart maintenant je pense au même moment il est 4 h du matin donc voilà c'était histoire de partager ce moment avec vous avec grand plaisir et pour tous les, toutes les personnes qui, qui qui jouent à Eurofishing qui sont françaises Dieu sait qu'il y a un paquet des français mais qui n'arrivent pas à trouver justement de joueurs pour jouer ensemble dans une communauté donc euh, voilà je vais poster cette vidéo pour vous dire que ben, les personnes qui souhaitent jouer avec d'autres personnes sur Eurofishing sur Xbox One il n'y a aucun souci là-dessus prévenez-moi, laissez-moi un commentaire et on s'arrangera ensemble on verra on s'enverra quelques messages il n'y a pas de souci on partagera ça Donc là je suis actuellement 191ème avec 29 kilos de poisson. j'ai exactement, vous voyez le petit chrono en haut à gauche, j'avais une heure. Une, enfin j'ai une heure en temps réel pour euh, pêcher un maximum de, de poissons. Mais euh, c'est renouvelable, ça va me faire quitter la session et quand je vais revenir je vais pas repartir de zéro. je vais repartir de ce chiffre euh, auquel j'ai fini euh, la première heure. Là 1 il bouge. Ah ouais, un bouge Ça mord pas mal oh... Ah ouais, évidemment c'est un hameçon pour le limon Mais gros maïs là Ça mord, ça, ça mord pas mal Ça c'est un petit poisson Il tire pas du tout Il se laisse aller Je, je l'emmène comme je veux Viens ici Regardez la taille du, du Spoutnik voilà, je pèse du Spoutnik On 188ème place, 1,7kg Boum, ça repart sur la 3 Je suis revenu juste à temps Allez hop je la ramène, je la ramène, 40 mètres, C'est encore un petit poisson ça, Des fois ça tape des faces comme ça on pêche des gâteaux à quoi, sans déconner. Et normalement, on se sert des petits poissons pour pêcher les gros. Une tanche. Donc là, dès que j'aurai fini et dès que j'aurai passé mon niveau 11, je vais mettre fin à cette partie en tout cas ce fut un plaisir de partager cette vidéo avec vous ce petit moment de détente et surtout les personnes qui jouent à Eurofishing n'hésitez pas à commenter ma vidéo, à laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé et surtout à venir me contacter dans les commentaires il n'y a aucun souci là dessus, bien au contraire et bien je vais vous laisser là dessus non je rigole, j'ai encore un poisson. Oh je me suis trompé de canne. Ah oh, ça a lâché, d'accord, très bien. C'est pas la bonne canne. Si oh, Il est revenu au poisson. Non mais il avait lâché. J'avais jeté ma canne qui a été positionnée, mais pas forcément qu'il y avait un poisson dessus. Dès que je l'ai reprise, bim, le poisson est revenu. Allez, viens ici, pépère. C'est un petit poisson en plus. Il va même pas faire, me faire passer mon niveau 12. Si, c'est bon. Et voilà, cette vidéo prend fin comme prévu. J'ai enfin passé mon niveau 12. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez kiffé. Mettez votre Gamer Tag ou votre avis de cette vidéo en positif ou en négatif dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao